Coach d'acteur, c'est accompagner l'acteur à se révéler lui-même à travers un rôle. Donc, soit au moment du casting, soit au moment du tournage, l'accompagner au maximum pour qu'il puisse se donner et se sentir libre dans sa manière d'interpréter un rôle. L'objectif d'un acteur en général, c'est d'un film à l'autre, d'essayer d'évoluer, euh, de trouver de nouvelles choses, de ne pas refaire ce qu'il a déjà fait sur le rôle précédent. Le coaching, ça démarre toujours par une séance de travail d'une heure ou deux. On commence à un petit peu défricher le rôle, à un petit peu voir euh, les axes qui se dessinent, comment l'acteur euh, voit le rôle, le point de vue qu'il a sur le rôle, est-ce qu'il aimerait en faire, qu'est-ce qu'il aimerait donner et surtout quel, quel chemin il aimerait à travers ce rôle. Quelquefois c'est suffisant pour donner à l'acteur la première impulsion et après il se, il se débrouille. Souvent, il y a quand même besoin d'une ou deux autres séances. Il revoit le rôle à la lumière de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce qu'il a pu trouver et explorer sur la première séance. Et à la deuxième séance, on voit ce que ça donne après maturation. On regarde si ça fonctionne bien, si ça s'applique partout, si la construction du personnage est, est, est juste, s'il y a une belle évolution d'une scène à l'autre. Et puis, comment, euh, comment est-ce qu'il adapte ça par rapport aux autres personnages Il ne faut pas partir dans des endroits euh, trop figés non plus, il faut que l'acteur reste libre. Donc, euh, tout ce qui a été imaginé sur la première séance, est-ce qu'il a mûri On le remet en question et je le dirige et je suis dis ok, bah, on va imaginer autre chose et on essaie de donner un autre axe à ce personnage, voir si l'acteur réussit à, à garder sa colonne vertébrale, garder son naturel, garder ce qu'il est lui, et, euh, et de là, voir s'il arrive à répondre à une demande parfois qui n'a absolument rien à voir, qui est certainement improbable, mais c'est un peu le challenge, c'est un peu le jeu, voir s'il garde de la souplesse et garde une liberté de jeu. J'ai commencé à faire du coaching par Skype, simplement parce que des acteurs n'étaient pas sur Paris au moment où ils avaient besoin euh, d'être coachés. Et puis après, c'est avéré que c'était aussi utile pour des acteurs qui euh, soit étaient dans une urgence et n'avaient pas le temps de se déplacer entre deux rendez-vous, soit euh, ils étaient un peu dans une urgence aussi avant un tournage, euh, la veille d'un tournage, donc c'était vraiment plus confort pour eux. De euh, qu'on qu puisse travailler ensemble par Skype. La grande difficulté euh, du travail, justement, c'est de trouver des... des... Des créneaux horaires communs avec l'acteur, et quand l'acteur est à l'étranger, on préparait avant son départ euh, toutes les scènes, tout le tournage. Et quelquefois, quand le tournage tenait un mois ou un mois et demi, il y avait des choses qui se remettaient en question. Si en fonction des scènes tournées, en fonction de ce que le réalisateur demandait, il y avait des choses qui bougeaient et il n'y avait plus forcément de possibilités. Euh, voilà, donc on se téléphonait, on en parlait, il y avait des choses qui se passaient par téléphone, et à un moment donné, Skype s'est imposé, et, euh, et donc évidemment, avec le décalage horaire, ça pouvait se faire un peu à n'importe quelle heure. Et quand un acteur se retrouve. Euh, aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, quand il est en, en Australie. À ce moment-là, on trouve euh, les créneaux et on se met un rendez-vous Skype et euh, on rediscute de la scène euh, ou des scènes qui lui semblent un petit peu plus compliquées, un petit peu plus sensibles. Ça fait un gain de temps phénoménal. Alors évidemment, quand l'acteur est à l'étranger, ça va sans dire. 8 heures de vol Paris-New York juste pour une heure de coaching avec moi, aucun acteur n'a accepté de le faire encore, à mon grand regret. Euh, donc Skype est vraiment euh, formidable. Mais après, quand il y a des acteurs qui sont simplement euh, euh, en province, ou euh, qui habitent un peu loin du bureau et qui n'ont pas le temps, qui sont sur des plannings un petit peu serrés, euh, Skype apporte vraiment une, une vraie souplesse, une vraie liberté euh, d'action. Euh, euh, voilà, c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie. Quand on est par Skype, on est complètement isolé avec l'autre. On est concentré sur l'autre, euh, sur la caméra, et donc il y a vraiment un endroit où on s'isole, on est dans une bulle et on est en connexion avec l'autre. Enfin, on est concentré que l'un sur l'autre. Et ça, euh, voilà. Donc après, tout le côté un peu distant de Skype est complètement compensé. Je n'ai jamais ressenti le problème du décalage avec la caméra. Je ne parle pas à l'écran, je parle à la caméra. Et, euh, et l'acteur, pareil, parle à la caméra. Donc résultat, on se... ça n'a jamais vraiment posé de problème. Oui, en même temps, j'ai son regard, ça se passe, ça se passe plutôt bien. A la caméra, il y a un rapport direct à l'objet de la caméra. Il sait qu'il est filmé. En fait, la caméra, on oublie la distance et il n'y a plus de caméra. C'est plus du tout le propos, de. C'est plus l'objet. L'avantage de coacher les acteurs via Skype, sans la vidéo, c'est que c'est gratuit, donc ça, ça m'arrive aussi, quand les acteurs n'ont pas d'ordinateur portable à disposition, euh, je le fais à l'oreille, ça marche aussi, c'est euh, avec des acteurs que je connais, souvent, après, euh, voilà, c'est une question de confiance entre l'acteur, euh, entre l'acteur et moi, euh, parce que euh, au son, on entend beaucoup de choses, on sait, enfin, je veux dire, s'il n'y a pas la sincérité, euh, ça marche pas, et on le voit très bien dans les dramatiques radio, enfin, je veux dire, euh, la voix fait passer énormément de choses, donc s'il n'y a pas la sincérité... Euh, voilà. C'est le seul prérequis, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. Voilà. Parce que sinon, ça perturbe. Si l'image se fige, si on perd le son, c'est un, euh, un peu troublant. Et... Il arrive que des acteurs euh, aient besoin d'envoyer une self-tape. Et, euh, et ça arrive une fois que la comédienne avec qui euh, je travaillais euh, a utilisé une option de Skype recorder et elle a, elle a enregistré le travail qu'on faisait ensemble. Euh, en fait, elle avait enregistré tout le toute la séance, et en se disant, ben, on ne sait jamais si, si j'ai la bonne prise et si j'ai les choses qui me plaisent pendant la séance de coaching, tant qu'à faire que ce soit ça que j'envoie. Et euh, ce qui fut dit fut fait, on avait euh, deux, trois euh, bons résultats, et qu'elle a décidé d'envoyer plutôt que de faire une safe tape elle-même, euh, voilà, avec une caméra. Donc, du coup, après, elle a fait un petit montage, mais, euh, mais elle a pu envoyer ce qu'on euh, qu avait fait ensemble. Avec les acteurs, de toute façon, il y a une complicité qui se crée à un moment donné. S'ils si, si, m'ont désigné comme leur coach, je suis... j'ai pas envie de dire à leur disposition à tout moment, on ne sait pas le propos et ils ne le considèrent pas comme ça, mais je suis, je, on se débrouille pour que ça se fasse. Parce que c'est trop important pour, pour, pour leur carrière, c'est trop important pour la complicité qu'on a mis en place, c'est trop important qu'on travaille ensemble. Donc euh, tant qu'on trouve des solutions techniques, et Skype on est une, on fonce, on y va. Quoi. On se pose pas la question de l'heure et ni du jour.